René Duchamp. Je m'appelle Mais vous êtes à 500 mètres. Les, -les, les J'adore cette région, et toi, tu vas l'aimer autant que moi. Bienvenue dans le monde francophone. Welcome to the French-speaking world. You know that French is spoken in France, but did you know that several of the countries bordering France use French as an official language? French is spoken not only in Europe. It is also spoken by many people in Africa, North America and the Caribbean islands. French is also the official language in French Guyana in South America and the Polynesian islands in the South Pacific. You will hear French in Asian countries such as Vietnam and Cambodia. In fact, French is spoken by millions of people in over 30 countries around the world. One of the first things you may want to do when learning a new language is introduce yourself. Listen as these French-speaking people tell you a little about themselves. Bonjour, je m'appelle Thuy. Bonjour, je m'appelle Céline. Salut, je m'appelle Alidou. Je m'appelle Kofi Kwaku Marius. J'ai 21 ans. Je suis Ivoirien. Je m'appelle Dominique Fizet. Je suis Québécois et j'ai 16 ans. Je m'appelle Myriam Bouffard, Je suis Québécoise et j'ai 15 ans. Je m'appelle Emmanuel. Je m'appelle Frédéric et Fébé pour les intimes. Je m'appelle Caroline. Je m'appelle Mathieu. Je m'appelle Elodie. Salut, je m'appelle Lucien Lapicone et je suis martiniquais. Bonjour. Je m'appelle Sylviane. Vous êtes martiniquaise Je suis martiniquaise et très contente de l'être. Je suis français. Je suis française. Ici d'une nationalité, Burkinabé. Bonjour, comment t'appelles-tu Je m'appelle Sarodja Nicole. Et tu as quel âge J'ai 17 ans cette année. J'ai 13 ans. J'ai 14 ans. J'ai 15 ans. If you are not sure you understood what someone says, you can always ask them to spell things out for you. Tu peux s'il te plaît? Uh, t -h e -r. J a J-A-C-Q-U-E-S. L-I-L-Y, C-H-R-I-S-T-I-N-E. P-O-I. Listen as Malouy sings the French alphabet for you. A-B. C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, E, N, O, P, U, R, S, T, U, B, W, les trois dernières lettres, Y et Z. Bleu? How many times a day do you use numbers? Deux cahiers violets. Mm. Trois cahiers verts. Giving someone your phone number checking grades, Merci. and getting change at the store all involve numbers. Venez. Now listen as Maloï counts from zero to 20. Zero, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, eleven, eleven, eleven, eleven, eleven, 18, 19, 20. You're already well on your way to learning how to understand and communicate with French speakers around the world. <laughs>